Pentago est un jeu de stratégie abstrait pour deux joueurs. Les joueurs placent des billes et pivotent des plateaux pour être le premier à aligner 5 billes de sa couleur. Le plateau de Pentago est composé de 4 blocs indépendants avec 9 trous chacun. Chaque bloc peut être reculé et pivoté. L'un des joueurs prend les billes noires et l'autre les blanches. Lors de son tour, le joueur active l'une de ses billes, puis tourne l'un des plateaux de 90 degrés dans le sens de son choix. Le premier qui 5B de sa couleur, horizontalement, verticalement ou en diagonale, remporte la partie. Pour conclure, Pentago est un petit jeu simple et rapide qui demande d'être attentif à chaque mini plateau pour ne pas se faire avoir bêtement.